La déficience hormonale chez l'homme, est une déficience en testostérone inférieure à la normale, entre 300 et 1200 NG slash DL, pour plusieurs raisons, facteurs génétiques, vieillissement, obésité, inflammation des testicules, cancer, chimiothérapie, hypophyse. Prise de certains types de médicaments, tels que, stéroïdes symptômes du déficit hormonal chez l'homme basse libido, dysfonction érectile dysfonction érectile production de sperme réduite, Faible motilité du sperme, incapacité à avoir des enfants, stérilité, manque d'énergie, saute d'humeur, wild tendon nerveux, incapacité à se concentrer, faiblesse musculaire, faible masse, augmentation de la taille de la poitrine chez l'homme, augmentation de la graisse corporelle, diminution de la croissance des poils ou de la barbe, petit testicule, douceur, ostéoporose et fractures fréquentes. Il existe de nombreuses maladies liées au déficit hormonal chez les hommes, telles que le diabète, l'hypertension artérielle et la dépression. Diagnostic du déficit hormonal chez l'homme Le diagnostic du déficit hormonal chez l'homme consiste à évaluer la densité de la croissance des poils, la taille des organes génitaux et les muscles, ainsi qu'une image de l'hypophyse pour détecter la présence de tumeurs, ou problèmes dans la glande de la glande, l'analphabétisme, qui affecte le niveau de sécrétion d'hormones, consiste en un test de laboratoire, en prélevant un échantillon de sang, en examinant le niveau de l'hormone et en connaissant la cause pour fournir un traitement approprié, et en recourant le plus souvent à un traitement hormonal substitutif, sous forme de pilules, injections, gel ou gel ou patch, ou des comprimés de gomme. Traitement du déficit hormonal chez les hommes sans médicaments. Consommer des aliments riches en zinc, tels que, viande, poisson, légumineuses céleri bananes, noix manger des aliments riches en vitamine d tels que œufs, avocats ou exposition au soleil suffisamment pour augmenter le nombre de spermatozoïdes perdre du poids éviter les aliments gras augmenter le taux de cholestérol et provoquer l'obésité prenez des compléments alimentaires ou des médicaments contenant du zinc à raison de 30 mg par jour au maximum afin d'éviter toute altération de la capacité et de l'absorption d'autres éléments essentiels, nuisant ainsi à la santé de votre corps. Exercice pour alimenter le corps. Détendez-vous, débarrassez-vous de l'anxiété, du stress et du stress psychologique.